Ce qui se fait pour nous, mais sans nous, se fait contre nous. Nous nous sentions impuissants, nous nous sommes rassemblés. Notre ville se faisait sans nous, nous avons décidé de nous la réapproprier. C'est pour ça que nous avons créé Nantes en commun, pour reprendre la main sur notre ville, nos quartiers, nos rues. Parce que nous sommes des expertes et des experts de notre quotidien, c'est à nous de bâtir la société dans laquelle nous voulons vivre demain. Depuis plus d'un an, nous avons mené un travail d'enquête avec 5000 Nantaises et Nantais dans chaque quartier de la ville. Nous sommes partis de nos besoins quotidiens et nous avons prouvé que, oui, c'est possible de nous réapproprier ces sujets. Nous nous sommes inspirés d'autres initiatives prises par des habitants ou des municipalités ailleurs dans le monde. Ce qui nous a permis, depuis un an, d'élaborer des propositions concrètes pour répondre à nos besoins localement et faire de Nantes le berceau d'un autre modèle de société. Nous avons prouvé qu'en tant qu'habitantes et habitants, nous sommes légitimes à parler de notre ville et à écrire son avenir. Nous avons prouvé qu'une autre voie est possible, celle d'une écologie populaire, celle d'une ville vivante qui prend soin de tout le monde et en particulier des plus modestes. Une ville conviviale et solidaire, une ville faite par et pour ses habitantes et ses habitants. Cette voix, notre voix compte. Faisons-la exister. Alors arrêtons de demander. Faisons par nous-mêmes. Agissons. Faisons gagner la liste qui incarne une nouvelle histoire pour Nantes. Faisons gagner Nantes en commun.